Qu'est-ce qui a été intégré comme, euh, comme fonctionnement, choix Et euh, qu'est-ce que j'ai renvoyé comme, comme choix et fonctionnement Et qu'est-ce qui a été intégré comme nœud Alors, bon, j'ai mon téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on a vécu Les émotions... Ah oui, voilà. Alors déjà, on avait un lot de... Euh, un lot de croyances par rapport au, au groupe, à la famille, à la société. Donc, on doit absolument... Euh, dans notre rapport au groupe, à la société, soit on se, euh, on s'en prémunit, on s'en prive, comme je l'ai vu avec Laetitia, par exemple, et euh, on refuse de collaborer, soit on est soumis. Donc, en fait, c'est euh, on tourne en boucle entre soumission et domination. Euh, en sous-jacent à cette, à cette croyance, il y a cette... Euh, il y a cette notion de toute puissance. On essaie d'être Dieu. Hein. Ça, je l'ai vu tout au long de la soirée. Euh, c'est notre seule porte de sortie du dogme du groupe. On essaye de poser un esprit tout puissant et c'est la quête d'être Dieu derrière euh, pour essayer de sauvegarder. De se sauvegarder et donc de répondre à une priorité de survie. Parce qu'en fait, on se sent en danger dans les relations, dans l'incarnation. Et donc, le fait d'aller vers Dieu, de quitter vers Dieu, c'est notre manière d'être désincarné. Euh, ce dont on a peur réellement et fondamentalement, c'est de nos choix, de notre libre arbitre, euh, et de créer son propre modèle. C'est-à-dire, créer son propre modèle, c'est euh, se réaligner sur ses choix, sur ses désirs, sur ses envies. Euh, en s'aidant de quoi en s'aidant de nos perceptions énergétiques hein, de nos perceptions tout court donc de toute la boîte à outils que l'on a au niveau au niveau individuel et qui sont uniques et structurées de manière unique chez chacun et euh, comment dire euh, que ce soit de l'hypersensibilité, que ce soit des perceptions énergétiques, que ce soit euh, j'ai un talent pour... Euh, j'ai un talent d'orateur, j'ai un talent pour euh, m'adapter au code de la société, bref, peu importe le talent, il va falloir commencer à accepter de l'utiliser euh, pour satisfaire nos besoins, nos envies, nos désirs. Sans ça, on l'a dans le cul, les amis. Vraiment. Alors, une des stratégies qu'on a qu euh, qu'on a érigé contre ça c'est euh, on veut toujours être sur le bon chemin toujours être dans la vérité euh, toujours être dans la lumière pour euh, les mecs pergés hein. bon, toujours être dans la lumière, à force on se brûle c'est le mythe d'Icare il voulait tellement à se rapprocher du soleil et des dieux de mémoire qu'il s'en est brûlé les ailes et il a crevé, le pauvre Donc du coup euh, la lumière absolue, le fait de toujours vouloir de la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la vérité, euh, jamais de mensonge, toujours dans le bien, ce n'est pas humain. C'est une manière de se désincarner. Donc du coup, euh, il s'agit ici d'intégrer l'énergie du mensonge, le fonctionnement du mensonge, c'est-à-dire que toute vérité n'est pas toujours bonne à dire, ni à soi ni à l'autre. Euh, c'est-à-dire que parce que ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai un autre exemple en tête, mais euh, euh, dire de manière brute les choses tout le temps, c'est pas vivable. Pourquoi Parce qu'on est là aussi pour relationner en société. Et parce que les codes de la société sont aussi à respecter. Et à respecter et aussi à jouer avec. Et c'est en connaissant les codes. C'est en acceptant d'aller dans ces codes-là et de les connaître qu'on peut les jouer, qu'on peut ensuite les transcender. Ok, ça c'est bon. Alors, il y avait autre chose Oui. Il y avait, euh, concernant l'argent, euh, ouais, alors, tu veux de l'argent et des ambitions. Euh, l'argent, c'est lié à tes désirs. Si tu refuses d'avoir des désirs, tu n'auras pas d'argent. C'est euh, clair, net, précis dans, dans la structure. Euh, tes désirs, c'est ton individualité qui les a pas. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'était une des clés du groupe. Euh, la vérité, elle est à l'intérieur de toi. Ta réponse, tes informations, c'est ta vérité personnelle. Ce n'est pas l'extérieur qui possède euh, le pouvoir de te dire ce qui est bon euh, ou mauvais, toxique ou pas pour toi. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un comportement infantile. De euh, Je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne sais pas euh, me, euh, me limiter. Euh, je ne sais que répondre. Et je ne sais que tester des limites et donc des choix qui sont déjà préétablis.